Vous avez envie de participer à un challenge d'innovation dans un esprit maker Vous voulez co-créer des solutions innovantes et utiles à tous Vous avez envie de vous retrouver dans un tiers-lieu pour partager un moment créatif inoubliable Rejoignez-nous Le Crunch Maker Camp est un hackathon de 48 heures non-stop. En équipe dans différents tiers-lieux, Fab Lab, Open Lab, tous interconnectés, vous vivrez ce challenge tous ensemble, ouvert à tous les participants pourront apporter leurs idées, leurs expériences et tous ensemble trouver des solutions aux défis proposés. Des coachs qualifiés seront là jour et nuit pour vous accompagner tout au long du challenge. L'idée est de faire émerger des idées, de concevoir et de maqueter des solutions concrètes en vue de faciliter le quotidien des personnes ou des organisations. Les sujets à caractère social et sociétal répondant à des enjeux d'innovation sur l'expérience usagée à destination des professionnels et des particuliers seront mis à l'honneur. Vous pouvez participer de plusieurs façons, en proposant un sujet, que vous soyez un particulier ou une entreprise, en constituant ou en rejoignant une équipe pour apporter vos idées et compétences sur un projet, ou encore en soutenant le challenge si vous êtes une entreprise et en offrant ainsi la possibilité aux meilleurs sujets d'aller plus loin après la manifestation. Pour cette première édition, dans les conditions que nous connaissons tous, tout est mis en œuvre pour respecter les contraintes sanitaires.